L'éducation est un instrument fondamental de la société. Quel rôle devrait-elle jouer Éducation. L'éducation. Tout le monde parle d'éducation. Tu crois pas Parce que normalement, on voit que les politiciens ils parlent d'éducation. Chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, le gouvernement dit « moi je vais faire ma propre loi d'éducation. » Les économiciens, les hommes d'affaires. Et surtout dans ce monde technologique, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt économique sur l'éducation. Les nouvelles technologies, le numérique c'est une bonne affaire pour les entreprises si elles pensent qu'elles doivent investir sur l'éducation. Tout le monde parle, les sociologues, tout le monde. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas aux profs Nous, que nous sommes des profs, que nous travaillons toujours dans les, dans les classes, nous, nous avons une expérience, pourquoi ils nous écoutent pas Qu'est-ce que tu crois Vous ils vous écoutez Oui, on, on nous écoute. Euh, bah, du moins, on essaie de se faire entendre. Mais moi, oui. je crois que le rôle de l'éducation, avant tout, euh, c'est de pouvoir euh, transmettre euh, des connaissances, des savoirs. Et, euh, et c'est vrai que si on doit faire le lien avec euh, la société... Euh, voilà pourquoi c'est si important de parler d'éducation comme tu le dis. C'est aussi parce que c'est un rôle primordial, ne serait-ce que dans, le, dans la transmission et aussi dans la construction de, du... Des savoir-être, des savoir-être euh, de la personne déjà, se construire en, ta, en tant que personne mais aussi euh, pouvoir développer son esprit critique et je crois que ça euh, dans, la, dans la société à venir ça compte beaucoup puisqu'on forme quand même euh, des jeunes à, à devenir adultes, ça d'une part et après moi je crois que c'est très important aussi euh, dans la transmission du, du patrimoine linguistique et, et aussi culturel, hein, le rôle que ça joue euh, là-dessus. Lorsque nous parlons du système éducatif basque, de quoi parlons-nous Un système éducatif basque, alors en ce qui nous concerne, moi je dirais qu'il s'agit peut-être de plusieurs systèmes éducatifs, puisque notre communauté dans son ensemble est quand même organisée en trois structures administratives, la communauté autonome basque, la communauté d'agglomération pays basque et la communauté autonome de Navarre, et qui chacune a euh, ses spécificités, euh, euh, parfois sa propre euh, réalité éducative, euh, voilà, et donc euh, des exigences euh, bien définies, euh, voilà. Donc moi je mettrais plutôt euh, le système au pluriel, le système éducatif au pluriel. Quand nous parlons du système éducatif basque, on parle du, du système de la communauté du Pays basque. C'est vrai que c'est un système qui est né comme 40 ans et bon, qui a quelques originalités et surtout qui est arrivé pendant 40 ans, il est arrivé à avoir un système tout à fait bilingue. C'est vrai que c'est aussi la communauté qui investit le plus dans l'éducation. On a, hum, ça marche bien et les enfants ils commencent à 200 ans à l'école euh, avec 200 et ils arrivent à 18 ans et ils sont hum, bilingues total de ce côté-là et avec des résultats hum, dans toutes les tout le preuves internationales assez bons. Mais que, que, C'est vrai que de ce côté-là c'est bien mais il faut maintenant il faut réfléchir un petit peu parce que le modèle B, pardon, D, que c'est le modèle tout en basque, mmh. c'est étendu partout. Tous les élèves, tu sais, qu'ils s'apprennent en basque, mais il y a, à mon avis, une certaine inégalité, parce que il y a dans les dernières années, on a une, une, une, un mouvement qui c'était l'immigration, les, les immigrants qui sont venus au Pays basque, et c'est vrai que, que ces jeunes qui sont droits de prime depuis le premier jour avoir une école, ils sont plutôt supporté par l'école publique. Et bon, là, que l'école publique, ça arrive un moment que il est en train de faire un grand, grand, grand effort hm, pour assimiler tous ces élèves qui arrivent de l'extérieur, qui connaissent pas la langue et qui sont en train de. Et un autre problème que je trouve, c'est euh, les difficultés qu'il a avec les élèves de 14, 15, 16. On a parlé avant. Je te rappelle. Et chez nous, tous les élèves doivent être à l'école, faire l'enseignement le, le, le, général jusqu'à 600. Avant 600, on ne peut pas les séparer. Et ça pose des vrais problèmes. Je pense qu'il faudra en repenser un petit peu pour trouver un chemin intermédiaire entre l'enseignement général, et la formation professionnelle. C'est vrai que la formation professionnelle au Pays basque il a un grand poids parce qu'on répond un peu à la, à la demande de, de l'industrie, mais il faudra repenser ça aussi. Comment est-ce que vous faites ça par exemple Nous quand même, de notre point de vue, là, je vais parler plutôt euh, Pays-Basque-Nord. Oui. Il est difficile de parler d'un système éducatif basque puisque ça touche vraiment une, une petite minorité d'élèves encore, oui. hein, malheureusement. Donc si on devait parler d'un projet de système euh, éducatif basque, moi j'entends surtout le mot basque et ça me fait, euh, et, et par ce mot-là, je me dis que c'est un système éducatif euh, qui devrait avoir comme euh, langue référente euh, le et comme langue principale d'enseignement, l'Evshkara oui. aussi. Voilà. Donc C'est comme ça que je l'imaginerai dans oui. du long terme, voilà. bon. et ce qui ne correspond pas encore à la réalité oui. d'Iparaldé. Oui. C'est vrai que tout, on a des quoi rêver, bien sûr. Que voulons-nous dire exactement à travers le titre du projet Le système éducatif basque, travailler ensemble l'avenir. Donc construire un, un projet ensemble euh, et, et l'avenir ensemble, euh, je vois comme un projet collectif euh, voilà, de construction de ce système éducatif euh, dans, et bon, qui peut paraître utopique, comme on a dit, euh, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais euh, pourquoi Parce que la réalité, c'est vrai, hein, au Pays basque nord, euh, de la situation de la langue euh, qui n'est pas reconnue. Et euh, voilà, euh, laisse une place difficile euh, à l'enseignement de l'Euskara dans le système éducatif français. Donc, moi je crois qu'avant tout, euh, dans ce travail collectif, je crois qu'il y a un premier travail à faire au niveau de, de, de la prise de conscience. La prise de conscience que, que joue le rôle de, du, de, du système éducatif déjà. Euh, voilà, se dire que bon, ben, euh, quelle doit être la langue, la langue d'enseignement. Hein, la langue principale d'enseignement, euh, sachant que, quand même, euh, la langue basque a été classée euh, parmi les 26 langues euh, comme étant menacée hein, par l'UNESCO. Donc il y a aussi cette prise de conscience, moi je crois, et après aussi un travail de, de, de connaissance mutuelle, on en parlait aussi voilà. tout à l'heure et je crois que c'est ouais. très important si on veut ouais. faire un travail collaboratif, il faut d'abord ouais. se connaître, connaître les réalités de chacun. Ouais. Euh, et aussi réussir à dépasser aussi nos, nos différences, parce que finalement, ce n'est pas un projet qui va répondre aux besoins de chacun. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que nous pourrons faire du point de vue de l'éducation pour um, faire tomber ce mur qui est installé dans les deux côtés de l'éducation Parce que je pense que si, si on ne commence pas par donner des petits pas, des petits pas entre nos, nos élèves le plus petits qui peuvent être, avoir en commun une langue, que c'est notre propre langue, le basque. Si on ne commence pas à le faire connaître, la connaissance entre des élèves d'un côté, et je te dis les élèves d'Ilune ou les élèves d'Andalie ou les élèves de deux de côtés, je crois qu'on que ne pourra pas faire rien. Si on attend que de, de grands mouvements de, de, de politique, on ne peut pas rien attendre. Parce qu'on sait que, que le, le gouvernement de la France et de l'Espagne ne vont rien faire de ces côtés-là. On va proposer que le français soit la seconde langue des de élèves. Et comme ça, finalement, ça sera un point de plus pour s'approcher, pour avoir des relations avec les élèves de l'autre côté, avec les profs de l'autre côté, et pouvoir commencer. Si on se connaît, comme tu dis avant, on pourra commencer à travailler ensemble. Mais si on ne se connaît pas, on ne pourra pas rien faire. Tu ne crois pas Quel est le système éducatif dont l'Eushkaléhi du XXIe siècle a besoin c'est très important, et la question des langues. Par exemple, si notre langue véhiculaire, c'est le basque, c'est notre langue, l'Euskéda, ça va être la langue véhiculaire, la langue importante. Mais nous ne pouvons pas oublier l'espagnol et le français. Et je me rappelle une fois, dans une, dans une foire des écrivains qui font à Sarre, je ne sais pas tu, si tu connais, c'est pas qui font la foire des écrivains basques, voilà, et là-bas, il était Jean-Henri à l'époque, c'était le président de Oscar Taindia. Lui, il, en parlant, il disait que pour être bon basque, il faut, il faut savoir s'exprimer en français, en espagnol et savoir penser en basque. J'ai beaucoup réfléchi sur, ce, sur cette question parce que c'est vrai que la langue approche. Et maintenant il faut, il faut être réel, il faut se rendre compte que notre système éducatif il est basé sur la langue basque mais en y parler, encore, ce n'est pas ça. C'est mmh. vraiment pas évident, hein, en y parler, voilà. ce n'est pas quelque chose voilà. qui coule de source. Oui. Et, et moi, je crois qu'avant tout, si, ce, voilà, si on a besoin hein, de quel système éducatif aurait besoin jusqu'à l'hierie du XXIe siècle, c'est justement d'un système éducatif, à mon avis, parce qu'il n'existe voilà. pas encore. Et je crois que la priorité ou le premier objectif serait d'arriver à, à une, une cohérence, ou du moins une cohésion. Mmh. Euh, entre les différents systèmes éducatifs, les différentes réalités éducatives qui existent déjà. Et moi j'imagine qu'un élève qui démarre un cursus scolaire à Bayonne, il puisse le continuer à Ilunia et qu'il puisse enfin le terminer à Bilbo. Voilà, voilà. Euh, moi je pense que c'est oui. ça qui donne un... alors du coup on parle d'un système et moi je vois pas comme un système unique et le oui. même pour tous oui. mais par contre oui comme un système euh, pour tous qui s'adresse oui. à tous, ouvert oui. et, euh, et accessible voilà, voilà. accessible et qui, et qui évidemment véhicule comme tu disais euh, notre langue principale euh, qui est l'Eushkara et qui soit en même temps ouvert euh, à, à d'autres cultures parce que tu parlais aussi d'immigration oui. mais voilà il y aura des élèves qui auront d'autres langues et je crois qu'il faudra garder cette, cette idée d'ouverture et de diversité aussi culturelle. Et quand on parle du XXIe siècle, c'est ça aussi, c'est-à-dire s'adapter voilà. au changement, s'adapter voilà. à la complexité. Oui. Et, et voilà, et de pouvoir aussi, à travers des pratiques innovantes. Oui. Moi je crois qu'il qu faut aussi qu'on soit. Parce que euh, finalement, le système éducatif, adapté. du point de vue des de programmes, ce n'est pas les problèmes. Non on peut étudier mathématiques ici et là sans problème. Mais du point de vue de la culture de la connaissance, ça pour moi c'est le plus important. Parce que si tu ne connais pas un voisin qui, est, qui a la même langue que toi, si tu ne connais pas, si tu n'as pas aucune relation, si tu vis, si tu vis, si tu vis, si tu vis contre un d'un côté, l'autre, de l'autre côté, tu ne pourras pas rien faire. Tu ne pourras pas, pas tu peux mettre les meilleurs systèmes éducatifs, mais si tu ne donnes pas les premiers pas pour avoir des relations entre les élèves et les professeurs d'un côté et de l'autre, tu ne pourras pas rien faire. Quel est le cadre dont nous avons besoin pour générer et maintenir le soutien et l'aspiration de vision à long terme qu'il nous faut construire et je crois que les cadres pour, pour entamer à en bon terme ces projets sont les collectivités locales. D'un côté, ce sont les collectivités locales, ce sont l'agglomération pour vous, pour nous, ce sont même des fois les mairies, tout ça qui ont les députations qui peuvent faire aider à préparer des projets de relations d'un côté et de l'autre. Mais un peu, dans un niveau un peu plus haut, peut-être, ce sont les universités. Par exemple, nous avons ici université de Mondragon qui travaille dans un dans, dans projet de faire une école transfrontalière, une école trilingue à Saint-Sébastien. Et oui. C'est vrai que je compte ça aussi, nous oui. donne oui. cette opportunité, oui. ce cadre-là, et je crois oui. que c'est ce qui rend aussi, oui. euh, qui donne oui. à ce projet euh, toute sa légitimité, d'une part. Et après, je crois que dans cet espace qui nous est offert, c'est un espace déjà de rencontre, puisque ça nous oui. permet oui, de nous sûr. connaître. Oui. Mais mais aussi de consensus finalement, parce qu'on se retrouve euh, plusieurs personnes avec des visions et des, des, des façons de voir très différentes. Et, et je pense que par cette rencontre et cette collaboration, on peut vraiment établir voilà, une stratégie commune, et en associant évidemment, comme tu parlais d'université, enfin, de, des experts, euh, des, ex, des gens expérimentés en tout domaine, hein, parce que je crois qu'on a tout intérêt à associer euh, divers domaines, pas seulement celui de l'éducation de l'économie, voilà, la sociologie, la linguistique, enfin, tout voilà. ça et, et je pense que tous ensemble euh, donc avec même des, les citoyens, les parents, euh, voilà. euh, les partis politiques, euh, voilà. enfin, je crois qu'on a oui. beaucoup à faire hein, ensemble oui. mais comme oui. tu disais étape par étape, pas voilà. à pas. Voilà. Mais, mais moi je crois que ça y est je crois qu'on est lancé et, et moi je en tout cas j'y je, je, mets beaucoup de, de enfin, j'y crois beaucoup et, et c'est très motivant voilà. et, et ça remplit d'espoir moi je crois que c'est une expérience super parce que mille fois on parle et on s'est rendu compte que', que on avait des de cultures communes on avait une langue commune mais on ne se connaissait pas et c'est vrai que c'est une expérience qui nous a permis qu'on ça que c'est très très intéressant et, et en plus, et, il faut donner des premiers pas, il faut parler, il faut se connaître, il faut reparler, il faut réfléchir, il faut faire des choses, donner des petits pas, eh, dans la même société civile qui, qui, qui, qui fait construire, qui peut construire eh, quelque chose, et pour partir du local pour arriver un peu plus haut. Eh. Et je crois que... Oui, tout à fait. Pour te rejoindre, je pense que c'est vraiment euh, construire une culture commune dans le voilà, sens de réflexion. Voilà, voilà, et, voilà. et je crois que vraiment, c'est euh, très enrichissant, d'une part. Voilà, voilà. Parler et se connaître, voilà, parler, se connaître et parler, je crois, je crois que ce sont les deux clés les plus importantes pour commencer à travailler parce que si on se connaît pas et on se parle pas on sait que vous que vous êtes là bas qu'il y a des enseignants qui font là bas quelque chose on sait que y parallèle ils font et vous savez que nous nous faisons ici quelque chose mais on sait on n'a pas des endroits où on peut se, on peut se réunir voilà et on peut réfléchir on peut parler et on peut, on peut euh, discuter sur les différentes expériences. C'est connaître, c'est comprendre et après, c'est rendre compte qu'on est un peuple, qu'on a le droit à d'avoir notre propre système éducatif. D'accord.